Euh, votre signe va donner la tonalité de ce mois, euh, qui est une tonalité, on le sait, très famille, vous êtes le signe de la famille, de la maison, de l'intime, hein, la lune qui est votre planète maîtresse, représente vraiment votre intimité, le comment je me sens, hein, comment je... Comment je, je vis ma journée, euh, comment, euh, quelles sont les sensations que j'ai, euh, les intuitions, euh, etc. Donc tout va très bien se passer, juste surtout pour le premier décan parce que bon, euh, il y a il est en bon aspect avec Uranus, on le sait, vous êtes en pleine progression, que euh, euh, vous vous détachez peu à peu. De, de certaines choses qui ont été trop, justement, euh, envahissantes pour vous, et euh, on va euh, arriver malheureusement à une dissonance entre le Soleil et, et Saturne. Alors là, c'est pour le deuxième décan. Hein. Le premier, on a vu, tout va bien, c'est le deuxième décan qui finalement va le plus avoir à, à supporter cette dissonance de Saturne qui est, on le sait, attristante, frustrante, qui met un frein euh, à vos choix et décisions, euh, qui fait traîner, lambiner hein, les choses, euh, parce que bon, c'est vrai que vous avez peut-être un choix à faire. Hein, Saturne se trouve face à vous, après tout, euh, donc il euh, y a peut-être un choix affectif à faire, ou professionnel et euh, bah, Saturne va vous le mettre hein, bien en, en, face à vous et euh, il faudra peut-être que vous vous décidiez. Or euh, bon, la planète recule euh, donc la décision, vous la prendrez pas tout de suite, mais je vous promets que vous la prendrez euh, forcément d'ici la fin de l'année. On passera à partir du 23, hein, <coughs> ce sera le, le, le règne du lion, et là, euh, bon, il n'y aura plus, à mon avis, de frustration dans l'air, peut-être un petit peu d'énervement euh, euh, parce que vous voudrez tout tout de suite, mais bon, ce sera une, à mon avis une, une meilleure période. Hein. Et si vous prenez vos vacances au mois d'août, je pense que ça devrait bien se passer. On continue avec la vie quotidienne, le travail si vous travaillez, euh, tout ça étant géré par Mercure, euh, ce sont aussi vos, vos relations avec vos proches, ceux que vous croisez tous les jours, euh, qui sont gérés euh, par Mercure. Alors Mercure est en Lyon, donc dans votre deuxième secteur, un secteur d'argent, mais qui est aussi un secteur de sens pratique, de pragmatisme, euh, de solutions à trouver. Or il se trouve que Mercure va être, va stagner, en Lyon, hein, donc dans votre deuxième secteur, et tout ça en dissonance avec Uranus. Alors c'est compliqué, hein, c'est sûr, euh, C'est pas une conjoncture facile hein, ce mois de juillet, euh, parce que très certainement, euh, soit vous aurez quelque chose d'imprévu à payer, soit euh, il faudra réclamer de l'argent et vous aurez face à vous quelqu'un qui ne veut absolument pas euh, vous rendre ou vous donner ce à quoi vous avez droit, et euh, bon ça concerne le premier er décan qui pourtant va bien, hein, on a vu tout à l'heure, mais vous aurez ce détail, hein, ce, ce petit quelque chose qui va euh, vous énerver, vous agacer, euh, créer des tensions, euh, alors ça c'est euh, pendant la première quinzaine. Fort heureusement après, euh, Mercure, arrête de stationner et va reculer et se retrouver chez vous, mais dans votre troisième décan. Donc ça ne concernera plus le premier ni le deuxième décan. C'est le troisième décan qui va recevoir Saturne. Euh qui va recevoir, excusez-moi, Mercure euh, chez vous euh, pendant encore jusqu'à la fin du mois. Hein, et elle reprendra une marche directe que le 1er août, donc elle sera encore en août euh, dans votre décan. Alors il est très possible que vous attendiez une réponse, quelque chose d'important, hein, parce que pour que Mercure avance et recule comme ça, c'est certainement quelque chose d'important. Euh, bon, Peut-être que c'est pour une location d'une maison, ou c'est pour l'un de vos enfants, ou c'est pour un proche, mais en tout cas ça vous occupera la tête, hein. c'est tout ce que je peux vous dire <rire> qui sera vraiment évident, c'est que vous allez beaucoup trop penser, beaucoup trop euh, gamberger, et qu'il faudra un petit peu prendre du recul hein, à certains moments parce que euh, je dis, on ne peut pas avoir la tête qui fonctionne comme ça euh, 24 sur 24, euh, hein, vous avez besoin de sommeil quand même! On continue avec eux, vos amours et Vénus hein, qui se trouvent dans votre signe. Euh, alors très bonne pour le premier er décan, hein, hormis le petit détail qui vous énerve là dont je viens de parler, mais Vénus va être en bon aspect avec Uranus, donc euh, ça va créer une ambiance un peu spéciale, un petit peu plus pimentée, vous pouvez faire une rencontre tout à fait imprévue, c'est vraiment... Hein, la, la, les premiers jours du mois de juillet sont vraiment très, euh, comment dire... Euh, excitants hein, euh, pour le premier décan. Ça se corse après avec, euh, pour le deuxième décan, l'opposition de Vénus et de saturne. Hein. Elle est Vraiment... Euh, elle ne peut que vous refroidir, que vous faire craindre, hein, parce que Saturne crée de la peur, vous faire craindre ou de perdre quelqu'un ou de vous fâcher que cette même personne, ou alors vous, vous ferez du souci pour la santé d'un parent, d'un ami... Enfin bon, ça va durer 4-5 jours, hein, c'est pas énorme, mais étant donné que euh, Saturne est quand même face à vous depuis un petit bout de temps, il y a forcément un problème hein, euh, sur lequel vous ne pouvez pas agir. C'est là euh, toute la question, c'est que vous n'avez pas le contrôle le, de la situation et que donc vous êtes obligé de subir. Hein. Avec saturne, souvent on subit des événements extérieurs sur lesquels on n'a aucun contrôle, et là ce sera le cas euh, avec cette conjoncture qui est frustrante, je vous l'ai dit, euh, attristante, vous pouvez avoir de la peine. Enfin, euh, vous voyez, il y a tout un, un, un domaine où le sentiment, euh, où vous êtes obligé un peu de vous contrôlez-vous, vous ne hein, contrôlez pas le monde extérieur, mais vous, vous pouvez contrôler vos, vos émotions. Hein. C'est même peut-être ce que vous demande cette euh, conjoncture, c'est d'apprendre hein, à, à contrôler l'excès euh, euh, d'émotions dont vous êtes euh, parfois euh, capable, et, c et les hauts et les bas euh, que ça provoque euh, en vous aussi. Hein. Mm. On termine avec Mars qui va euh, s'occuper de votre forme. Euh, bon, je dirais que votre forme, elle sera quand même très dépendante des hauts et des bas de votre humeur. Hein, euh, et euh, les moments où euh, vous n'aurez pas de de contraintes, vous n'aurez pas de frustration, etc., vous vous sentirez bien évidemment plus léger et donc en meilleure forme et, et euh, capable d'organiser des choses de manière euh, vraiment bien pour ceux qui vous entourent, hein. pour les enfants par exemple, il euh, y aura quand même des moments de, de distraction où vous pourrez euh, euh, un petit peu oublier hein, ce, qui se, ce qui se passe, surtout si vous êtes du, du deuxième e décan. Mais euh, bon, il faut pas oublier que Mars va être elle aussi en dissonance avec uranus, je vous ai dit que c'était un mois compliqué hein, et que ma foi, bah, ça ira, sera alternatif, vous savez comme courant électrique, c'est à dire que un jour vous serez très en forme et hein, montez un petit peu sur ressort, sur ressort et puis le lendemain, bah, bon votre énergie sera un petit peu épuisée. Hein. Euh, mais euh, bon, essayez de ne pas y accorder trop d'importance, hein. d'autant plus qu'une fois que mars aura passé le lion, elle sera en, en vierge, et là euh, vous aurez une énergie continue, il euh, n'y aura aucun problème. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois, on va se retrouver au mois d'août bien entendu,